Caspoor, c'est une société qui fournit des solutions énergétiques. Nous, qu'est-ce qu'on fait On fabrique des centrales électriques et l'idée, c'est d'apporter plus d'énergie électrique aux gens qui en ont besoin. En ce moment, on travaille énormément sur la partie décarbonation, la partie transition énergétique, dans quelle mesure on pourra décarboner cette électricité. Ce titre-là, on utilise énormément le vecteur hydrogène. Et puis, on travaille aussi sur d'autres sujets, l'usine du futur. Avant toute chose, c'est produire des pièces qui sont plus faciles à mettre en œuvre, qui sont plus robustes et tout ça, ça demande aussi des compétences en digitalisation, donc on va avoir aussi toute la partie informatique qui va venir avec ça. On cherche en ce moment des stagiaires, on cherche en ce moment des alternants, dans tous les domaines associés à l'énergie, que ça soit la mécanique, l'électrique, le fluidique, la, la productique, le, la logistique, donc vraiment tous ces métiers-là, on, on cherche du monde en ce moment. On est très fiers d'avoir pu développer avec l'UTBM une chaire académique. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est un organe qui est mi-industriel, mi académique qui permettent de développer des projets structurants. Donc par exemple, on va pouvoir développer des projets sur la décarbonation, sur le prototypage rapide, sur l'usine du futur. Et tout ça, ça nous permet de créer un tiers-lieu, une tiers-zone qui nous permet de développer ces choses plus en avant.